Allez, je te laisse, euh, je te laisse, euh, je te laisse nous montrer le reste. Un peu le, un peu le matos qu'il y a dedans, ouais, c'est ouais, ça Ouais, ouais, ouais, vas-y. Ouais. Ok. Moi, je vais me mettre comme ça et puis j'aurai les deux. j'aurai les deux vues. Donc, euh, t'es. Donc là, on a vu. Les cadrans, voilà. on a un peu vu toutes les subtilités. Notre, notre ambition, c'est pas non plus de présenter intégralement le jeu. On le fera peut-être une autre non, fois. Oui. Ça, ça demande quand même une longue vidéo pour faire le tuto. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc là, on avait, euh, on avait, on avait nos cartes. Hein. Ouais. On est, est content. Et puis astéroïde classique. Alors et... voilà. Alors, euh, euh, j'aurais dû ranger un peu les trucs par couche. Donc, ça, c'est la règle. Donc, on va commencer par ça. Mmh, mmh, c'est la règle euh, bah, de tir, exactement comme dans X-Wing. Sauf que tu remarqueras qu'elle n'est pas pareille de ouais. pile ou face. Ouais, hein. ouais. ouais. Pour, alors, ça, c'est ça, la normale. Donc, moins 1 OD, euh, plus 1 OD d'attaque mmh, mmh, euh, selon la distance. Mmh, mmh, mmh. Et par contre, quand les vaisseaux ne sont pas à la même altitude, tu tournes. Oh, Hop yes. Et donc, ça veut dire que là, évidemment, t'as moins d'amplitude de... ouais, et d'opportunité. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc, t'as pas, par exemple, le plus 1. Le plus 1 disparaît. D'accord. Voilà. OK. Donc, euh, ça, c'est quand même intéressant, en sachant que le petit truc, c'est que tu mesures à partir du ah, pied. Oui. Pas du socle. Ouais, ça, ça voilà. enlève toute ambiguïté. Ouais. Et par contre, c'est le socle de, de la cible qui compte. Mm -hmm. Mais par contre, tu pars de ton pied. Voilà. Alors, tu pars de ton pied, mais c'est la base du, du vaisseau. Tout à fait. D'ailleurs, ouais. je remarque que la base n'est pas ronde, en fait. C'est est des petits angles. ouais, hein. ouais, ouais mais ça, Et ça, ça c'est histoire de faciliter, justement, de, poser, de bien poser le, la réglette. Tout à fait. Et voilà. puis, euh, ça, ça marche aussi avec les cartes de, dé... de manœuvre, en fait. Vois, ah qu on, oui, Qu'on oui. va voir. Ah, tu vas montrer ça, ouais. Alors, donc... Ça, alors ah, Ça, c'est une petite planche. Bon, alors, il y, y a pas mal de tokens... Euh, donc ça c'est les tokens d'altitude. Mmh. Hein. Mmh. Euh, je sais pas. Ouais, il faut que je regarde quand même que, que tout le monde voit. Ouais, ouais, plus là, ouais. Voilà. Donc ça c'est les tokens d'altitude. Alors ça c'est les tokens euh, quand il y a un overlap, par exemple. Quand tu, quand, euh, quand tu veux remplacer le socle de ton chip euh, parce qu'il y a quelqu'un qui passe dessus, ou qui euh, voilà euh, ça remplace le, le petit, la petite réglette qu'ils ont fait dans X-Wing V2, mmh, mmh, voilà. mmh, mmh. Donc tu, tu, tu poses ça dessous, c'est délicat, hein. je, je t'avoue que mmh, mmh, mmh. euh, tu es quand même des fois un peu obligé de, de bouger ton chip de quelques millimètres. Hein. Alors ça, il y a plein de trucs. Hein. Je, vais dire, voilà. je ne maîtrise pas tout. Là, je faisais... <rire> je l'ai acheté il y a, il y a moins d'un mois. Enfin, même carrément moins d'un mois. Euh, alors ça, c'est les fameux trucs de drift. Ouais. Donc ça, euh, j'en ai détaché, hein, vous voyez, comme quoi... T'as essayé quand même Ça, bien sûr, <rire> ça, ça, ça, ça prouve que j'ai joué, parce qu'il y a des trucs dépunchés. Euh, donc, euh, comme je disais, quand tu, fais un, quand tu fais un changement de direction, en fait, tu continues sur ton mouvement euh, euh, avant d'entamer en, ouais, ton nouveau ouais, mouvement. Ouais, donc si tu étais en énergie kinétique 2 à 4, tu mets ton chip là, il fait ça et il repart dans, le, dans, le, dans la nouvelle direction. Mmh. Et si tu as une énergie supérieure, ah, 5-6, ouais, tu ouais, fais ouais, ça à la et large. tu fais ça. Eh bien, voilà. bien sûr. Ouais. Génial. Ouais. ouais, super. Donc ça... Euh, ça je ne sais absolument pas ce que c'est. <rire> c'est être... pas grave. Ceux-là là, -là des petits marqueurs. Ouais, c'est des petits marqueurs. Je crois que c'est pour les compétences. Parce que tu, tu peux pas faire ouais. utiliser toutes les compétences tout le temps. Là on a du ciblage. Ouais, du ciblage. D'accord. Euh... Ça, j'ai, pourquoi j'ai Une force. Alors ça je sais pas, je sais pas ce que c'est, ça, je m'en rappelle plus. Je, je l'ai su, mais je me rappelle plus. C'est pas grave. On, va se Et ça, on les jette, manœuvres. Ce voilà, c'est ça. Ce là, ah, ça, c'est les manœuvres, par contre. Ça, ah, c'est les manœuvres dire, difficiles. Ça, il y a un bon truc temps. que je sais. Ça, c'est les manœuvres difficiles. Quand tu as fait une manœuvre difficile euh, qui sont marquées sur les, sur les cartes de manœuvre, ouais. tu mets ton petit token là. Ouais. Es, c'est un peu comme le stress à x Tu es supposé ne pas ah. refaire une ah, manœuvre voilà. difficile euh, ouais. derrière. D'accord. Voilà, alors là, il y plein de trucs dépunchés. Pourquoi Parce que ce sont ouais, les. Moi, j'enlève ça. Tu veux qu'on regarde ça d'abord On va regarder rapido ça. Ça, c'est les. Voilà, ça va avec ça ça ce sont les dégâts d'accord voilà. alors est-ce que dans est-ce que ça se pioche au hasard ouais <rire> moi ça me dérange mais, mais bon non. alors bah, en fonction alors ne me dis rien <rire> en fonction du l'arme que tu as sur ton vaisseau tu tires un, tu vas piocher certaines lettres ou chiffres particuliers c'est plus simple que ça c'est à dire que ah, dès que tu es ma... touché tu pioches euh, alors pourquoi je n'ai pas des tous les vaisseaux tous les vaisseaux ont le même, euh, ont, ont, ont, ont, ont le même type d'arme euh, alors je sais pas préciser mais euh, en tout cas ça marche de la même manière. D'accord, voilà. C'est à dire que tu pioches un truc donc non, soit je... tu un dégât euh, soit tu un dégât classique. Ouais. Soit tu veux que je te le Non, je vais le, le, le, le montrer. Ouais. Soit tu as un dégât classique, donc tu as un chiffre, 1, 2, 3, tu ouais. as même 0. Hein. Tu peux plus faire 0 si tu es derrière, Voilà, derrière ils sont tous pareils. Ils sont tous voilà. pareils. Alors je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Parce qu'en en fait, dans, bah, entendu, dans Wing of Glory, je ne peux pas empêcher de, de, de comparer. En fonction de l'avion que tu as, tu as des, des mitrailleuses différentes, des bien calibres sûr. différents. Et en mm -hmm. fonction du calibre, tu avais des lettres. Ça, ça fait AP, un dégât différent, ouais, bien Et sûr. Et un avion pouvait même être équipé de plusieurs types de calibres différents. D'accord. Et bien entendu, en fonction du calibre, tu tires plus ou moins loin. Okay. Et, euh, et voilà, là on est dans l'espace, on tire avec du, du, du rayon laser, finalement c'est extrêmement cohérent, tout ouais, on tire pareil, à la même distance, avec la même puissance. Et donc tu les tires au hasard, et, et voilà, tu les retournes. Et donc tu les retournes, et donc des fois tu as un petit plus marqué sur des trucs, tu vois. Ouais, ouais. Ça veut dire que tu en chopes un deuxième. Ah oui c'est-à-dire euh... que t'as le 6, bah en place j'ai 6 plus. Six plus as 6 de dégâts. 6 de dégâts, puis je dois encore aller piocher ouais. un autre. Ouais, alors moi c'est un petit, moi je trouve que c'est trop. Déjà tu touches, euh, enfin on va voir le système de ça comment toucher, mais de galère quand on a 14 de vie. Voilà. si je retire un 6 plus, je suis mort. Voilà, je trouve que tu, tu, tu te fais tuer trop rapidement quoi. Alors après c'est peut-être voulu pour pas que les parties ben s'éternisent, j'en sais ça. rien, mais... ben c'est très ça. punitif. Hein. Ouais bah ben moi j'aime ça. Je, ouais. euh, tu sais, hein, la durée de vie d'un pilote de chasse, euh, c'est <rire> <'est> pas énorme. <rire> oui, je crois vrai, que c'était ouais. 12 jours. Ouais. Euh, et puis, euh, non, je sais pas. Moi, ça me paraît ouais, oui, ouais. Après, cohérent. Oui, après, c'est cohérent, c'est vrai que bon. Voilà. Ça, c'est quand tu blesses le type. Ouais, voilà. Donc, t'as tout un tas de dégâts personnifié on va dire euh, okay. avec des malus les malus qui vont avec, qui sont expliqués dans les règles ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais, Donc ouais. si tu touches, euh, si, tu, si le pilote est blessé, tu peux plus faire certaines manœuvres, Là, euh, etc. etc., tourner, etc. Ou oui carrément. voilà. Alors je, je peux plus te ah, dire exactement, génial. mais euh, voilà, c'est que des trucs comme ça en fait. Tu sais qu'à un moment moi j'avais imaginé euh, reprendre les règles de Wing of Glory pour jouer à x -Wing, mais voilà, ils ont fait. Ah fait. fusionner les deux. Euh... Ouais, ouais, ouais ouais, ils l'ont fait. Et donc voilà, donc, et donc la, les, deuxièmes, euh, les deuxièmes trucs, euh, je sais pas si tu veux les là, d'accord, mmh. ça c'est quand tu te tapes des astéroïdes ou un planétoïde. Cela voilà. là, là Ouais ouais ouais, que, Ça, c'est marqué là, tu as le petit ah signe. Ah oui d'accord, euh, ok ouais, ouais ouais. Voilà donc et, euh, et ça peut faire mal aussi. Hein. Il t'arrive pas les mêmes choses Tu vois, t as, t as quand ouais. même un dégât de 12 et de 10 là. Hein. Ouais genre euh, c'est euh, fini quoi. <rire> il, faut, il, faut, il faut savoir piloter hein, dans ce jeu. D'accord ok. Voilà. Alors après, ça, là, ce qu'on voit, c'est les cartes de mouvement. Alors ouais, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est là où, où tu vas perdre des gens, là. C'est là où il y a des joueurs d'X-Wing euh, qui, euh, qui vont hurler. Ah ben, bah, ils vont hurler <rire> ou, alors, euh, ou alors... Ou, ou ils être interpellés ou, ou, bon. ou alors ils vont rejoindre. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens de chez X-Wing qui ont quitté le bateau avec la V2. Ah ouais, bon écoute, euh, bon chacun ses goûts, moi j'aime bien la <rire> euh, bah, v moi, j'aime bien la V2 aussi, hein, mais euh, bon... Voilà, il y en a qui... Alors, attends, on va, un petit peu... on va on faire le de ménage, ménage, là. Hein. <rire> dans ta chambre, tu retrouveras ton vélo. Ça, en fait, c'est vos réglettes de manœuvre de euh, ouais. <rire> de Battlestar ouais, Galactica. Bah ça, moi, ça me choque pas parce que c'est totalement euh, ah bah Je crois que c'est de... X-Wing, ben, ben, ouais, pas X-Wing, ouais, ouais. uh, Wings of Glory. Exactement. Hein, c'est ça. Exactement. Donc, euh, en fait, vous avez le choix de toutes ces manœuvres pour votre vaisseau. Alors attends, on va mettre ces deux cartes là parce que c'est un peu spécial, hein, peut-être. Euh... Donc qu'est-ce qu'il y a comme renseignements sur ces cartes Donc déjà, vous avez plusieurs mouvements hein, de... enfin, c'est le même mouvement mais à plusieurs vitesses. Mmh. Donc ça évidemment, il faut c'est ça correspond à votre vitesse que vous avez mis sur votre tableau de bord. Je me trompe en faisant ça euh, Non, non non. Si tu fais un 1 Ouais. Et eh ben voilà. Alors, si tu veux qu'on fasse un truc, donc tu mets le, la petite, tu vois, il y a une petite encoche jaune, flèche, hein, jaune ouais, voilà, de, ouais. bon, en dessous même le on truc. À deux. Allez, on se met à deux. On, tu le mets en dessous, hum. tu déplaces ton chip et c'est pour ça qu'il y a cette ouais. forme hein, de, de socle en fait. Hein. Tu le mets là. Voilà. Et après, tu, et après tu glisses la carte pour l'enlever. Voilà, d'accord. Et donc vous avez des petits symboles sur ces cartes Donc évidemment là ça correspond euh, à vos vitesses mm -hmm. Ce que vous avez mis sur le tableau de bord c'est là où il ne faut pas se planter Parce que mm -hmm. tu ne peux pas euh, faire un virage à 3 si tu as un 2 Mais, euh, bien sûr, voilà. ouais. Alors est-ce que l'adversaire aura rature la présence d'esprit De regarder, de vérifier, j'en sais rien Chichi t'inquiète euh, euh, ouais, euh, a... si, <rire> si les formaté x le mec il vérifie C'est vrai <rire> Et donc là voilà, par exemple on retrouve notre manœuvre difficile Donc ouais, ça ouais. c'est une manœuvre difficile Donc tu n'es pas supposé pouvoir faire cette manœuvre après ouais, Sauf euh, si tu as la compétence de pilote euh, y a ouais. des pilotes, ouais. Ouais. Ça c'est ce que ça consomme en fuel Ouais. Et alors ces petits trucs là c'est la fameuse énergie kinétique D'accord Voilà. Donc si tu fais ce mouvement mmh. Que tu avais une énergie kinétique de 2 mmh. Donc tu fais ton double bord, Tu révèles ton truc, tu bouges ta figurine Et tu remets l'énergie kinétique Donc là elle est à 3 D'accord à la alors. fin du mouvement ouais. La, la à valeur la fin du 3, mouvement. 2 et un qu'on voit à la fin voilà. du mouvement là. Et donc tu peux faire aussi euh, Ce qu'on appelle des boosts C'est à dire tu fous un coup de réacteur Alors déjà des actions comme ça tu peux en faire 2 euh, ça, c'est une manœuvre, ça. Ouais. Tu peux faire deux manœuvres pendant ton activation. Euh, uniquement si tu fais un boost. D'accord. Voilà. Euh, tu peux attaquer avant de te déplacer et atta ou attaquer non, après. Non, Tu attaques après t'être déplacé, mm -hmm. sauf dans le cadre d'un boost. Mm -hmm. Là, il y a deux mouvements. Euh, as, par exemple, voilà, ça, c'est une carte de boost. Ouais. Donc c'est des mouvements, euh, c'est des mouvements assez simples. Mm -hmm. et alors Je vais la Tiens, vas-y. Donc tu vois, cette, ça c'est ce signe, hein. ouais. ça c'est boost. Ouais, ouais, ouais. Donc quand tu dis que tu donc, veux faire un boost, elle va s'additionner à un mouvement préalable. Exactement. Donc tu es obligé sur ta carte, sur ton tableau de bord d'être au en à la maximum, maximum de vitesse. Hein. Maximum de vitesse, hein. de vitesse Sinon ouais. ça ne marche pas évidemment. Mmh. Donc qu'est-ce que tu fais Donc ton chip est là, on va dire. Mmh. Tu fais ça, et donc après tu choisis ta manœuvre. Ah ouais d'accord, okay, c'est ça, le chemin. Tac. Je fais d'abord le boost, et, et exactement. ensuite je me déplace. Et c'est là où tu peux, si tu veux, tu peux tirer après ton, ton premier mouvement. D'accord. Ou tu peux choisir de tirer après ton deuxième mouvement. D'accord. Et évidemment, les forces kinétiques s'additionnent. Donc, tu fous un coup de réacteur pour faire... Euh, voilà, mm, mm, du boost mm, hein, mm. comme c'est marqué. Par contre, tu as 6 d'énergie kinétique à la fin. Je rappelle que mon vaisseau Alors, peut être comme ça. Bien sûr. Alors, pas dans ce mouvement-là. Ouais, Mais il est euh, un peu, peu lourdin quand ouais, même. Oui, voilà, c'est mais... ça. Tu peux pas faire ça. C'est dans des manœuvres droites. Ouais. Mais oui, oui, tu peux... Enfin, euh, tu, tu peux faire ce... Tu... Oui, ce que je veux rappeler, en fait, c'est que... Le vaisseau n'est pas forcément orienté dans le sens dans lequel il s'est passé. Alors, c'est ça où c'est très perturbant au début. Surtout quand t'as un genre d'X-Wing. <rire> ah, parce que tu te dis, euh, l'ennemi en face, bon, c'est cool, le prochain truc, il n'y a rien qui pourra l'orienter vers moi, je vais faire le tour tranquille. Ah ouais, elle Et là, ah. le mec, il fait une rotation. <rire> <rire> et ça euh, c'est ultra intéressant, intéressant. Ouais. Ou alors t'arrives devant Tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule Parce que je sais pas comment on peut jouer à 4 Par exemple mm -hmm. s'il y a deux chips contre toi T'es tout seul Hop je change d'altitude ah, Je suis à altitude 2 de, de, de plus ah que là. toi Je passe au dessus de toi tranquille C'est moi je... Voilà quoi Je me dis ça manque ça manque C'est ce qui manque Alors après faut Pas non plus, euh, faut, faut raison garder. Euh, x wings se voulait abordable et euh, ils ont, euh, oui, ils ont, euh, ils ont simplifié un petit peu les choses pour que, oui, je pour que, que tu es censé euh, pouvoir jouer avec ton gamin de 12 ans, tu vois. Ouais. Là, est-ce que tu peux jouer avec ton gamin de oui, 12 ans avec les règles de base, avec les règles de base, mais sinon, que tu pas les histoires d'altitude, si de si tu pars en, en règles supérieures, il faut une certaine plasticité qui ouais. fait que, voilà, ouais. même les grandes mal. <rire> Ouais voilà, alors c'est <rire> deux, deux cartes, euh, deux cartes euh, qui sont un peu spéciales dans les, dans les trucs de manœuvre. Le truc de salaud Voilà, alors ça c'est quand tu veux changer de direction, tu ouais. vois ouais. C'est-à-dire que par exemple es, ton vaisseau il était, euh, il était tourné au début d'une manœuvre, ouais. donc par exemple il était comme ça, tu vois t'es pas en face du zéro, et donc, tu, tu, veux, euh, tu veux faire une manœuvre, mais tu veux le réorienter. Mmh. C'est-à-dire qu'en même temps que tu fais ta manœuvre, le vaisseau va se remettre dans l'axe... Tu vois ah, Vas-y, pas... excuse-moi. Ouais. Va se remettre dans l'axe de tir, en fait. D'accord, ouais. Tu vois ouais, C'est ouais, pas ouais, l'inverse, Il hein. Faut faire attention à ça. C'est pas revenir dans l'axe où t'étais avant. Ouais. C'est ton, ton vaisseau, enfin ta, ta direction, va revenir dans l'axe de tir. D'accord, c'est ah ouais, ouais. génial. ok tu vois ouais. D'accord, ok. Tu, ouais, ouais, ouais. tu tournes. Ouais, le dit... vaisseau, il fait ça, puis après, vous... Exactement. Mmh. Et donc, ça, tu es obligé de mettre cette carte-là d'abord avant ta manœuvre. Pour indiquer, eh ben, je vais Re euh, mon mon, axe. mon axe. Voilà. Mmh. Et alors ça c'est rigolo parce que c'est d'ailleurs le design de la carte se fait penser au poker Ouais. parce que c'est du bluff. C'est une carte de bluff. Exactement. C'est-à-dire raconte-moi la carte de bluff. Bah, C'est-à-dire que il était une fois à la carte de bluff. Il, il, il était une fois à carte de bluff. <rire> alors tu, tu au début de ta manœuvre donc tu montres ta roue de manœuvre enfin ta ça les, les vieux réflexes, ouais. ta euh, au tableau de bord à l'adversaire tu dévoiles ton tableau de bord à l'adversaire et tu dévoiles tes cartes face cachée. Et Alors vas-y, bah tiens, on va faire, faire un ça. truc. prépare voir un. Prépare un truc. Une, une petite manœuvrette Ouais, il n'y a personne en face. Ouais, ouais, C'est ouais, pas ouais. grave. Non, s'en fait. Avec ça. Alors attends, que je ne mélange pas les cartes. Donc. Euh... Raconte-moi ta vie. Alors, par exemple, tu veux faire un bluff. Ouais. Tu vois Ouais. Donc tu, tu, tu déposes deux cartes. Mm -hmm. Tu dis Oh, le mec, il va me faire un boost. Tu vois ah, Il euh... va aller deux fois plus vite. Eh, est que le gars Et tu retournes là, une... là. Et non, en fait, tu bluffes, tu vois, tu n'utilises pas la deuxième. Ah toi, ouais, ah trop ouais. fort. Et donc, euh, tu dis, bah voilà, euh, moi je. je donc, j'ai choisi, euh, on va dire, sur le tableau de bord. Ouais, ouais. Et euh, on va dire, je l'ai orienté de 2 alors ça c'est un petit peu c'est ouais, un petit peu dur ouais. mais t'inquiète pas il y a des éditeurs tiers qui vont sortir des réglettes fait et j'espère les... qu'il y en a qui vont sortir des dés customisés parce que les dés dans la boîte sont vraiment honteux ouais. <rire> je tenais à le dire on a tous des, <rire> des bons dés donc on les jette ouais, Ça surtout les dés sur 6 pour ouais. information c'est du d 6 ouais, et ouais. que du d 6 il n'y a pas de dés à la con non, non, que vous n'en aurez pas assez dans la boîte mais en même temps je trouve ça dommage après oui c'est vrai que c'est pratique parce que tu retrouves où tu veux ce qui est bien avec les dés à la con c'est que ça facilite vite la lecture et euh, que c'est universel, alors tu vas me dire le D6 il est universel aussi donc je suis en train de dire une grosse connerie, je me tais, vas-y. <rire> donc voilà, tu as choisi tes manœuvres, ouais. euh, donc, alors au début de la partie, c'est tu sais, toi qui choisis ta propre énergie kinétique, mmh, parce qu'il faut mmh, bien mmh, commencer mmh, quelque mmh, part, mmh, mmh. donc en général on essaye de commencer à 3 pour avoir un plus grand choix ouais, de manœuvre pour avoir, la suite. Ouais, hein. en, en avoir autant d'un côté que de l'autre. Exactement, donc je dévoile ça. Je dévoile ma carte, je mets ma carte dessous. Donc là, je suis à pleine vitesse, donc je suis obligé de choisir cette mmh, pleine mmh, vitesse. Voilà, c'est-à-dire que là, tu as les, les triples triple flèches qui sont, euh, qui sont là, et en fait, c'est les triples flèches qui sont, qui sont ici. Et là, ça t'indique que c'est une manœuvre tout droit, donc tu peux faire une rotation. Parce que tu ne peux, peux pas faire une rotation de ton vaisseau sur des trucs trop pas ce qui est logique, On n'est pas des mouches. Exactement. Ouais. Donc, si tu veux, comme là, j'ai dit que j'allais faire une rotation. Mmh. Donc, euh, alors après, il vaut mieux prendre ta figurine avant d'enlever la carte, parce qu'après tu fais. Eh, ouais, eh, ouais. la merde, qu'est-ce que j'ai fait Ouais, ouais, ouais. Voilà, tu, tu fais ta rotation. Tu as fait ta rotation, donc là c'est deux crans sur la droite. Ouais. Et, tu et tu te retrouves là. Tac. Et ce qui fait que, contrairement à beaucoup de jeux comme ça, et notamment x swing si tu as un ennemi qui est à côté, mmh, mmh, mmh, et tu dis je vais tout droit, mmh. voilà. Tu l'as dépassé, mais. Et là mais... tu peux faire, tu peux tu, sur deux ou trois mouvements, tu peux faire. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Tu peux l'arroser par derrière. Ah, tu ouais, vois ouais. Tic, tic, tic, tic, tic, comme que ça. tant que tu vas tout droit. Tu peux continuer à faire pivoter ton vaisseau. Tout à fait. Tu n'es pas obligé ensuite de te réorienter. Non. Et quand tu décides donc de te réorienter, c'est voilà. là que tu choisis la carte, Ta carte que de tu nous as montrée tout à l'heure. Je ne sais plus où elle est. Et qui va faire que ton socle va se réaligner avec le vaisseau et que tu vas partir dans la direction et de ton exactement. vaisseau. Exactement. Mais avec le drift. Avec le drift. On va faire un petit exemple peut-être. C'est peut-être plus parlant. Euh, donc par exemple, voilà, j'ai fini on mon mouvement était là, ouais, orienté. Ouais, on en était là. Tiens, si tu peux me filer la petite plaquette de drift qui doit être sous les sous les plastiques, là. là au milieu, là, tu vois, sous les petits... Vas-y, vas-y. Vas Hop, ça, j'ai un peu euh, orienté, mes. Enfin, foutu tous mes trucs en même temps. Ah voilà. oui, ah oui c'est ça Eh oui. Oh oui Et oui. Donc, euh, pour le prochain mouvement, euh, je me remets droit, parce que c'est ouais. important ouais. de dire qu'on va se remettre droit, sinon. Euh, et euh, je fais... Euh, je choisis, on va dire... Euh, Va faire donc ça, c'est le mouvement d'après, après, après celui où tu, tu, où tu nous as fait le, le, le, le focus. Exactement. Là. Donc là, on n'a pas changé notre énergie kinétique, puisque mmh, vous mmh, un mouvement mmh, à 3, mmh, donc mmh, on reste mmh, à 3, mmh, tout va bien. Et donc, qu'est-ce que je fais après Je veux euh, réorienter l'axe de, de, la, de direction de mon vaisseau dans mon arc de tir. Ouais, ouais. Parce que là, je continue à aller tout droit, c'est logique. Mmh. Donc je dévoile ça. Donc, je fais un changement de direction, et je fais cette manœuvre en plus, je tourne. D'accord, ok. Donc, j'ai mis tout ce qu'il fallait sur mon truc. Hein. Je mets euh, ma carte là. On va dire qu'on est à 3. Alors, alors tu m'as dit, je fais d'abord l'orientation, après, je fais mon mouvement. Ouais, alors, euh, tu fais ça. En fait, tu remets le truc, hein, tout simplement. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok, ça se conclut comme ça. Et ça se conclut comme ça. Ouais. Sauf que, avant, t'as le petit drift. Parce que tu continues à aller tout droit. C'est le drift de Gasland. Donc, avant de mettre ça... Toi, t'es en énergie 3, donc tu prends ta, ton petit drift qui euh, ah ouais, okay, est ça. Bien. Tu, tu déplaces le vaisseau d'autant. Voilà. Et ensuite, et tu fais après, tu peux faire ta manœuvre. Wow. Ce qui fait que ça m'est arrivé une ou deux fois de faire le cador, Genre, euh, je dérape machin et de me retrouver dans l'astéroïde parce dérapé. que tu drifts, quoi. Ah ouais, ouais, ouais, ouais Et oui. oui. Et oui, évidemment. Il oui. euh, y a collision entre les vaisseaux qui sont à la même hauteur. Ouais. Il y a collision, euh, bah, comme nous, X-Wing, tu peux pas attirer, quoi voilà ouais, n'y a rien de révolutionnaire tu n'as pas de dégâts par contre on va tiens on va profiter qu'on est qu'on est comme ça pour euh... bon bah là on a on a vu plein de choses sur le jeu ce qu'on va faire c'est on va quand même regarder ça elles sont belle belles hein oh. oh c'est sympa hein ça, je... Je... Ça, ouais. fait... ça fait kiffer forcément ouais. puis le design de ce chip est tellement génial ouais moi je crois que c'est ouais. enfin, franchement je suis je l'ai déjà dit je suis, je suis amoureux du la mais je crois que c'est le plus beau vaisseau qui, euh, qui existe dans tous les univers confondus. C'est euh, vraiment un croisement parfait entre euh, du traditionnel réaliste, mmh, c'est-à-dire mmh, un jet, mmh, euh, mmh, un F-16, un machin, ouais. et dans une prospection futuriste. C'est-à-dire que c'est ni trop exotique, ni pas assez pensé pour l'avenir. C'est vraiment un entre deux qui est, est super. Ah oui, c'est ça, ouais. ouais. Attends, je vais, On va montrer le. Le silon, bah, lui qui est forcément lui, beaucoup plus extraterrestre. Ah normal. Le et euh, Il des... est très très très très très très réaliste aussi, très proche de très proche de la série. Et ça c'est bien qu'ils aient changé par rapport à la série originale parce que c'est vrai que les les originels, les... c'est des espèces de soucoupes volantes finalement. Ouais, moi aimais bien. Bon, moi j'aime bien, mais c'est très années 80 finalement. Mais je les aimais bien, bien, les silences comme ça. Et puis euh, et puis ouais voilà. Ouais. Bon c'est du prépin. Ouf. Ouf. Alors vous remarquerez qu'ils ont mis ils ont mis ils ont mis l'œil. Il y a l'œil du silon dedans. Ils ont peint l'œil. Tu crois qu'il y a des psychopathes qui vont mettre une petite diode pour.. <rire> ça semble petit, hein, même pour mettre du LED. Hein, mais euh, il mais y a des psychopathes qui font ça avec des vaisseaux d'armada, donc pourquoi pas quoi. Euh, C'est chouette, hein. C'est euh, du, du aussi beau prépeint que, que, que les autres. Peut-être un tout petit peu moins de finesse que, que, que, que X-Wing, mais on n'a pas le même. Euh, comment dire euh, la même force de frappe financière derrière aussi hein, quand même, mais bon, ouais, c'est ouais. super, super, super, super quali, quoi. super quali. Les socles sont, sont géniaux, et euh, je pense que le, la, la terreur du socle euh, qu'il y a avec, avec X-Wing, à savoir de péter ses socles, là en l'occurrence, on, on, euh, on en est loin. Quoi. En sachant que tu as, euh, as des petites extensions dans la boîte, hein. tu peux mettre ton vaisseau plus haut que l'autre, mm -hmm. Oui, euh... oui, parce qu'on disait qu'il y avait l'altitude. Ouais. alors quand Mais ton... bon, tu vas pas t'emmerder à faire ça on parce que tu, pas. tu bouges ta figurine, voilà, la merde. Ouais, ouais, non, voilà, je pense que c'est ouais. plus pour différencier. Voilà, après, les autocollants que. On... Je sais pas si on les avait montrés d'ailleurs, mais ou pas. T'as des petits autocollants. Je pense qu'on ne pourra pas tout montrer. Tu as un autocollant, tu peux mettre un petit autocollant. Tu as ABC. Euh, ouais. Ouais, tu, tu colles, tu as un petit, euh, une petite extension là, euh, qui est dans la boîte, je sais plus où, que tu mets au-dessus de, de, de, de ton truc de manœuvre, mm -hmm. avec la lettre. Et tu mm -hmm. peux mettre la deuxième lettre euh, sur le soc, comme ça tu sais euh, à qui appartient tes vaisseaux. Voilà. C'est un petit détail. On conclut là-dessus Il y a un, tout un petit paquet de petites cartes. Il y a, voilà. Des cartes. C'est des petites de cartes qui font quoi comme ça bah, C'est les, euh, les talents et les handicaps des pilotes. Ah, d'accord. Voilà. Ok. C'est pas des améliorations. J'ai un missile à la con, un anonyme. Alors, il n'y enfin, a con, aucune, pas, euh, aucune y a amélioration sur les vaisseaux. Ok. Pour l'instant. Je ne sais pas, après, c'est peut-être que. Voilà. Cohérence. Mais pour l'instant. Cohérence euh, avec l'univers. Tous les vaisseaux sont à poil et restent à poil. Voilà. Et c'est le pilote qui fait la différence. Exactement. C'est le pilote qui fait la différence. Et donc, vous avez le choix entre... Tout... Ah, ah, pardon, excuse-moi, tu en train de non, te non, filmer. Non, non, non, vas-y. Euh, donc, là, tu vois, en haut, tu as Nugget. Mm -hmm. euh, alors, attends. Euh, attends. Hop. Faux. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'est le, le, votre niveau de pilote. Mm -hmm. Nugget, mm -hmm. euh, t'as Rookie, euh, euh, Good pupil etc. Ace, tu vois, Ace. Mm -hmm. Et donc, tu as certains, euh, certains trucs que tu peux pas prendre. C'était Nugget, par exemple. Euh... Voilà, bah c'est des, des En fait, ça correspond aux cartes qu'il y a sur vos pilotes, enfin aux, aux caractéristiques voilà, qu'il y a sur vos pilotes. C'est vous qui choisissez au début, euh, bah on en prend deux positifs, deux négatifs. Mmh, deux... mmh, ouais, tu n'as même pas besoin des cartes de pilotes, en fait. Tu peux prendre les, les, les fiches de base ouais. du truc et rajouter toi-même, tiens, on se prend euh, un handicap et euh, un truc positif euh, par personne. Donc ça, c'est quand même assez... Euh... Comment dire, c'est flexible quoi. Mmh. C'est plutôt une bonne idée, je trouve, parce que t'as pas forcément besoin d'avoir le pilote qui correspond pour avoir ce trait de caractère et cette. Bon, ce qui est moins réaliste, c'est un peu le, le plaisir aussi de X-Wing, c'est que ça se rapporte à un personnage, mmh. tu sais, qui fait mal. Mmh. Mais est, là, c'est à la carte en fait. Mmh. C'est à la carte. C'est le cas de le dire, littéralement. <rire> Donc euh, tu as envie, euh, bah, as envie que de piloter un petit peu plus dru. Ouais. Tu mets, euh, là, euh, alors, je, je dis n'importe quoi, mais euh, ben, par exemple, euh, euh, tu n'as pas de modificateur si tu tires de plus loin. Mmh, mm, mm, mm. euh, tu as un avantage. Ouais. Voilà. Et, euh, on n'a pas parlé du tir, peut-être qu'on peut le faire brièvement. Parce qu je, a... con, je pense que ouais. ce qu'on va faire... C'est qu'on va tenter de faire une, euh, une troisième vidéo, parce que là on est à la deuxième, euh, où on va se faire une petite phase de. Ah juste, bah why not Juste une phase. Why quoi. not On va changer la caméra, <coughs> parce que là pour l'instant, nous on a la caméra la plus belle qui nous regarde. Et c'est la caméra la plus belle, elle va regarder le, elle va regarder le jeu. Et, en, euh, en essayant de ne pas faire de conneries au niveau des règles. On ne on, on va, ouais. va pas rentrer dans le détail. On va faire. Bon, normalement c'est bon. Un ouais. vaisseau qui tire voilà. dans un autre après. Qu'il se soit déplacé. D'accord. Juste comme ça. Un pour truc de, de base. Jean, euh, comme c'est clair. Juste l'odeur du truc. Exactement. Ça s'appelle Battlestar à Starship Battle. Tu sais combien ça va valoir je... Alors, à SN, je l'ai acheté 50 balles. Ouais. bon, bah Ça bon, sera 50. C'est normal. c'est le prix. Et je ne sais pas quand ça sera. Et on ne sait pas, quoi, euh, euh, normalement c'est supposé sortir euh, fin de cette année ou début 2019 ouais, Pour l'instant j'ai vu manier. aucune annonce hein, Mais mmh. euh... mmh. bah, ils en ont quand même pressé pas mal, il y avait des montagnes là-bas Il y e avait euh... des montagnes de boîtes Donc ça va sortir ouais. Allez, on va changer un peu l'installation, on va se boire un petit verre de quelque chose Et puis, euh, et puis on vous retrouve Allez c'est parti <tousse>